Hmm. Un argument classique que peut-être vous avez aussi en vous, qui consiste à dire oui, mais les humains sont carnivores. Nous existons naturellement en tant que carnivores. Voilà un fait scientifique. Oui, notre organisme, a évolué pour euh, produire notamment les, les bactéries, la flore intestinale, euh, qui nous rend capable de digérer beaucoup de choses. Et donc il y a évidemment très clairement eu une évolution au travers des âges. Alors cela dépend si on parle euh, de l'homo habilis, de l'homo erectus, euh, de l'australopithèque, etc. Il y a différentes étapes dans l'évolution de l'espèce homo jusqu'à l'homo sapiens sapiens, ce qui caractérise notre espèce euh, aujourd'hui. Mais déjà, euh, il faut voir d'où on part et de ce que l'on considère comme omnivore. Euh, D'autre part, euh, omnivore veut dire que euh, si on peut manger de tout, on peut donc euh, très bien vivre sur un régime complètement végétalien. Euh, omnivore ne veut pas dire que l'on a besoin de manger de la viande. Omnivore veut dire que l'on peut digérer de la viande comme on peut digérer des végétaux. Donc omnivore, ne, je, je le répète, n'invite pas, ne dit pas que l'on doit manger de la de la viande. Ensuite, sur le débat effectivement sur notre nature euh, omnivore ou certains disent carnivore, car nous avons des canines, etc. Alors là, il euh, y a un débat qui, qui n'en finit pas. J'ai un petit tableau là devant moi sur euh, mon ordinateur qui euh, s'amuse à comparer un petit peu les choses. Par exemple, regardons les dents et les griffes. Alors évidemment, sur les dents et les griffes, les carnivores euh, ont des canines euh, plus pointu, faites pour saisir une proie, la maîtriser, planter ses crocs, euh, ses crocs dedans euh, et puis euh, pouvoir ensuite la dévorer. Et les griffes euh, également servent donc d'armes, de tranchants pour ça. Euh, que je sache, nous n'avons pas des canines euh, des, des canines qui dépassent euh, énormément. Mais je vais vous dire, même cet argument peut s'avérer aussi euh, discutable parce que, par exemple, les hippopotames ou d'autres espèces vé végétariennes ont de très longues canines, probablement dues peut-être à euh, une histoire, un passé euh, d'évolution mais cela ne nous dit euh, pas tout. Euh, autre élément aussi quand même intéressant sur la mastication, les mâchoires euh, donc des euh, carnivores euh, eh bien, peuvent faire simplement un mouvement vertical, en gros s'ouvrir et se fermer, euh, donc essentiellement pour découper pour, euh, et pour euh, ingérer, alors que les mâchoires des herbivores ont un mouvement beaucoup plus fait pour la mastication, avec donc des molaires faits pour broyer, euh, les végétaux, euh, les, les, les noix, toutes ces toutes ces choses là. Euh, concernant la salive, euh, eh bien les carnivores ont une salive beaucoup plus acide, donc prévue justement pour la digestion hein, des protéines animales, euh, alors que les euh, animaux euh, et l'humain euh, qui mangent des végétaux ont une, sali une salive alcaline et qui contient ce qu'on appelle de la thialine. Euh, ça veut dire qui, enfin, donc, qui permet, en fait, de beaucoup mieux digérer les amidons. Je continue sur mon petit tableau. Alors, il y a aussi la question des intestins. En général, chez les carnivores, les intestins mesurent à peu près trois fois la longueur de leur tronc, et euh, chez euh, les herbivores ou euh, les non carnivores, ça, ça fait beaucoup plus long. On dit jusqu'à douze fois la longueur du tronc. Bon, n'ai pas mesuré euh, le mien. Je sais qu'il y a des variations, mais en tout cas, voilà. Donc, les espèces herbivores ont des, et donc les humains en particulier ont des intestins beaucoup plus longs, une tuyauterie en tout cas beaucoup plus long. Euh, beaucoup plus long que les, les carnivores. En plus, l'humain ne dispose pas de ce qu'on appelle l'urase. Euh, l'urase, en fait, ce qui permet donc, s'il euh, s'agit d'une enzyme, en fait, qui permet donc de décomposer l'acide urique que qu'on va trouver euh, chez, euh, évidemment, en grande quantité euh, dans les produits carnés, et donc cette protéine, évidemment, beaucoup plus présente chez euh, les animaux euh, carnivores. Il euh, y a l'urine aussi, tout simplement, eh bien, euh, une urine qu'on va trouver euh, acide euh, chez les carnivores et euh, plutôt alcaline euh, chez, les, chez les humains et chez euh, les herbivores. La langue aussi, on a une langue beaucoup plus rugueuse euh, chez les carnivores et beaucoup plus lisse chez euh, les herbivores. Et puis, ben voilà, je vous le disais, il y a, hein, je vous le disais au début, il y a les, il y a les griffes. Euh, je ne pense pas que nous ayons des appareils conçus pour aller euh, charcler euh, et tailler dans la chair euh, des autres animaux, mais beaucoup plus quelque chose fait pour saisir notamment saisir un fruit et pouvoir le, le manger sinon effectivement nous aurions un appareillage beaucoup plus fait pour la viande ceci dit euh, je n'aime pas m'engager dans ce, dans ce débat, ce que j'appelle l'approche naturaliste. L'approche naturaliste qui tente à, à aller sélectionner un certain nombre d'éléments dans la biologie ou dans la nature pour justifier un comportement, un comportement alimentaire ou un comportement social. Ça nous mène sur des, sur des pentes très dangereuses. Euh, quand bien même on définit euh, l'humain, on choisit par consensus de définir l'humain comme omnivore, je ne vois pas en quoi cela doit dicter ou perpétuer euh, un comportement carnivore, par exemple. Je ne vois pas en quoi cela nous dit qu'il faut que nous continuions euh, à manger de la viande. Si notre espèce doit évoluer, comme elle l'a fait au cours des âges, eh bien, elle peut continuer d'évoluer et peut-être devenir une espèce euh, euh, en paix, une espèce qui protège son environnement, une espèce qui prend soin des autres êtres euh, et une espèce qui n'a pas du tout besoin pour se nourrir, euh, de, de leur faire du mal. Et... En plus, une espèce qui, justement, en supprimant l'élevage intensif, va permettre, euh, donc, de faire de la reforestation et de recréer des écosystèmes qu'elle a largement, largement détruits. Donc, voyez, euh, je ne vois pas en quoi même le statut d'omnivore nous donne une quelconque euh, ligne à conduire. Donc, je fais très attention, en fait, à tout l'argumentaire naturaliste, euh, fondé sur la biologie ou autre. Euh, sinon, on pourrait dire, par exemple, que, euh, je sais pas, l'homo, le, l'espèce homo, l et euh, eh bien, euh, a constitué pour la majeure partie des sociétés euh, fondées sur des mâles, des grands mâles dominants, euh, des mâles alpha. Et donc, euh, ben, ça constitue notre nature d'avoir des mâles dominants et euh, de devenir sexiste, misogyne, patriarcal, euh, parce que euh, ça fait partie de l'histoire de notre espèce. On pourrait dire aussi l'esclavage, ça constitue une tradition et donc, euh, euh, socialement, euh, on doit continuer, etc. Vous voyez, donc, tous ces arguments-là me semblent euh, nous amener sur une pente euh, extrêmement dangereuse. Il faut faire attention.